Putain, dans ce jeu même aller pisser, c'est flippant, quoi. J'aime à ce tu veux faire quelque chose Ok, donc salut à tous, c'est Aeron et je suis de nouveau avec Monsieur Tips Wimpy. Yo, les gens et on Ah putain, y'a plein d'oiseaux là, barrez-vous. C'est pas chez vous, <rire> wesh. <rire> je veux pas ça chez moi Et du coup, on se retrouve pour le troisième épisode de... Euh, de, de Don't Starve. Exactement. Voilà, et aujourd'hui on va essayer d'avancer un petit peu plus que la dernière fois. Et du coup, la phrase. Eh, hey, hey, j'y ai pensé. Ah oui, bah, bah la phrase, j'ai failli la oublier. Phrase, du coup, je viens de la lancer. Et donc, ça me donne. 10 minutes avant la fin du monde, un japonais avale le pseudo de sa ma grand-mère 42 fois en tout. <rire> Wouah <rire> T'es courageux, le mec. hein. Les est courageux. <rire> Mais c'est pas grave. Je vais faire quand même une douche. Oh, mec, j'ai 20 pétales, on va pouvoir faire 20 merdes avec les cochons. Attends, du coup, je fais j le programme de demain. Moi, je vais aller avec les cochons. Pense ok, pas toi, toi, tu vas travailler avec les cochons. Et moi, euh. Bah il faut, il faut toujours des araignées hein mec Mais tu que... j'en ai, ai vu j'en ai vu au top Genre un peu à l'est et Ouais top. mais le problème des araignées c'est que genre même si t'en tubes plein t'as du mal à loot des... Des toiles d'araignées mm. Le problème il est là, attends on en a, on en a que deux pour l'instant Bon ah, allez, go. Combien il m'en faut Ouf mais j'ai 9 de bouffe Hop hop hop le petit demi tour J'ai tout mis dans les frigos hein, j'ai tout mis dans les frigos Ça marche, t'as fait des meatballs ou pas pendant la nuit Arrête, Euh non J'en ai pas fait. C'est les tiennes. Euh... Alors, donc là, il me faudrait un piège à oiseau et un euh, filet. Donc en tout, il me faut six... Euh... Je, je crois que j'ai jamais été aussi bien au niveau de je suis Je suis au max, c'est ma jauge. Ah ouais Ah, je suis trop tard. Mais mec, tu sais qu'on peut déjà faire des... une ruche, hein On a assez de ressources pour faire une ruche. Ah putain, en plus, le téléporteur il arrive, il arrive là. Bah, tu sais quoi Demain, tu viens avec moi et on va buter de, on va buter de, la, de, la, de la guêpe Ouais, ouais, on fait ça Moi, je suis en train de trail une super. De la guêpe, ride Non, non, s'il te plaît, arrête C'est pas drôle Non ah. C'est malheureux, mais c'est pas drôle yeah. J'aurais bien aimé que ce soit drôle, hein. franchement Ouais, bah, bah, moi aussi, mais, mais bon Ah, merde, y'a les, les chiens qui arrivent Ah ouais Ouais, y'a les chiens mon mec il a dit « Did you hear that ?» Attends mec, j'étais tellement chaté. Genre, euh, j'ai voulu cliquer sur le mec pour lui passer euh, de la merde, tu sais. Enfin, pour lui passer des, des fleurs, tu vois. Ouais. Et genre, euh, j'ai mis le et je fait un clic euh, gauche. Oh non. Coup, genre j'ai lui mettre un coup, tu vois. Et genre, il la dodge. Il a avancé pile au bon moment. Oh putain. Coup, ah mec, ah, je t'aurais buté. Euh, bah du coup, viens, on reste à côté des cochons. Pour les chiens. Bah c'est cher parce que tu vois, ça nous gâche une journée en fait. Et je crois que cette nuit, c'est la pleine lune. Du coup, il faudra aller chercher le gloomer. Vas-y, venez les gars, on vous attend. Vas-y. Moi, je ramasse les merdes derrière. C'est tellement bouffe. Moi, je ramasse -ce ces que merdes. Que ah, spam le de ouf. Bien ah, t'as posé, t'as posé. T'as ah, fait le tapis, mec. Deux fois, mec. Qu'est-ce qu'il fait, cet enfant Il est caché derrière là, mec. Ah, tu les entends, les chiens euh, Par contre, euh... ouais, viens, on va à gauche parce qu'à gauche y a plein de. Bien. Bah, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Moi, là. Ouais. Ah, mec Ah, bah, regarde, il mange automatiquement. Ouais, mais il en a mangé qu'un. Ouais. Bon, les chiens, ils arrivent. Hein. Ah là il y a une trace de pas du coup éléphant il faudra qu'on aille le tuer. Ah c'est bon ils sont là. Il a fait gaffe, fais gaffe. Vas-y viens on va les aider un peu à lui casser la gueule. Ah, il est vraiment d'or ce village en empêche. Genre le nombre de cochons qu'il y a. On est tellement protégé avec eux. Ouais vas-y tourne, tourne, tourne. Vas-y ramasse avant qu'il la mange. Parce que les cochons ils vont les manger. <rire> on profite tellement de... Alors... Bah, du coup, ça, non, nous a un peu, ça nous a un peu gâché une journée, hein. Par contre... Non, on a de la merde, quoi. Mais à part ça. Hein. Ouais. Du coup, on va faire quoi tout ça Ah oui. Bah, de... des, des fermes. Des fermes. Ça monte à tout ce qu'il te faut, toi. On regarde, mec, Viva... ouais. viens à l'ouest, un tout petit peu. On regarde ça. Ouais, j'avais vu sais. sur la mini-map ça. T'en as déjà vu autant Non. Ah mais tu font ça, mais avec des B. Tu vois, j'aurais préféré qu'ils mettent des B. Vas-y moi j'en ai 40 je te laisse. Je vais poser la merde dans les coffres. Hop là. Euh, euh, euh, euh Qu'est-ce qu'on va faire euh, Les petits marteaux... Je crois que pour le, ah non, pour le marteau il n'y a pas besoin de la machine. Ah, mec, faudrait qu'on commence à se faire des cœurs. Au cas où il y en a un qui meurt. Bah, moi je suis full du coup. Bah, il nous faut des spider glands et je crois qu'on en a. Ah, si on en a un. Tu veux passer de la bouffe, s'il te plaît Euh. Bah, j'ai rien, j'ai juste des. Tiens, j'ai de la viande de monstre, si tu veux. Non, non, je veux juste un vegetable. Enfin, un légume. Ah, tiens, prends les carottes. Prends les carottes, tiens. Merci. Ah, ouais, putain, c'est de la dèche, là. Ou bon, alors t'as tout pris sur toi, mais. Non, j'ai rien sur moi. Attends, je vais te faire une petite recette maison. Deux secondes, je vais voir sur internet. Passe, les, passe la viande de monstre avant. Euh, elle est dans le frigo. Okay. Je regarde juste sur internet. Je vais te faire le petit sandwich aux cuisses de grenouille là. Tu vas kiffer ta race. Après. Après. Là. Pourquoi tu mets de la glace au frigo mec par le fait que tu sois un putain de génie Bah parce quoi. que ça se périme. La glace Ouais ça se périme. C'est quoi ce jeu Bah ça fond quoi Bah si c'est logique ça. hein. Tiens c'est pour toi. Ah merci. Fait. Attends là je vais faire un petit truc. Euh tu peux me filer un légume s'il te plaît Euh un légume je l'ai rangé. Tiens mais il y a 36 en fait. Mais... Vas-y, merci. Non non c'est pas un légume ça. Ça marche pas Non non, ça c'est un fruit. Comme toi. Tiens, c'est un légume ça Ouais, merci. Voilà. Ah voyons voir qu'est-ce que ça va nous donner. Tiens, donc faut ah, toujours. Faut toujours avoir en le mec, réflexe de remettre dans, de dans les pieds. Hein. Ouais ouais bah oui. C'est énorme. On peut zoomer, on peut dézoomer. Zoom à fond, genre reste stylé. Ouais. Vas-y ça, ça renverse un peu comme si c'était. Euh... Ah ouais ouais c'est pas mal Ah pas ça bien. y est on... mec on peut faire une ferme Vas-y je fais une ferme Vas-y vas-y vas moi j'attends que ça cuisine Euh on va aller faire euh... On se dépêche le pas tout. On, on va aller faire là Et du coup on plante Elle euh, met 10 intercepts petite truc. Ouais ça met un peu de temps à cuisiner Est-ce que j'ai du bon Voilà c'est bon hein Vas-y Oh qu'est-ce que c'est que ceci quelle est cette beauté? Attends, je vais te faire un deuxième. Vas-y, prends-le. Hein. Et je peux manger? Ouais, ouais, vas-y. Ça remet. Enfin, euh, c'est <rire> pas. C'est pas ouf, tu vois, mais genre, ça remet pas mal de vie et ça remet oh, un ça, peu de bouffe. Moi, hein. je fais un tiers de ma vie, quoi. <rire> <rire> ouais, en termes de. Vie, tu, gagnes, euh, tu gagnes 20 HP et 37,5 de bouffe. Donc, c'est pas dégueu. Euh. Il manque quoi, quoi pour faire un cœur Ah bah c'est bon. Bah tu sais quoi, je fais un cœur. Donc voilà, vous avez vu, en gros, quand je fais un cœur pour animer quelqu'un, bah ça me bousille 40 HP. Euh, mec, essaye de... Tu sais la molette du bas, tu la fais à fond, et genre tu rentres dans les nuages. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. C'est débarque. Je viens de découvrir ça, donc je m'abuse. <rire> du coup, nous, on prépare toujours des petits cœurs d'avance si jamais il y a quelqu'un qui crève. Ouais, c'est toujours pratique. Ouais, si jamais c'est la crise, bah, on a déjà un cœur de préparer. Ouais, ok, euh, du coup, viens demain, on va faire la ruche. Ça marche. Je vais fabriquer le petit filet des familles. Des pétales, on va les ranger. Un pétale, des pétos. Voilà, j'ai mon petit filet, je suis content. Euh, viens faut aller au téléporteur. Ah merde mais c'est quel téléporteur Ah c'est celui à droite, c'est celui à droite. Sûr sure. Ouais, parce qu'il y en a un à gauche aussi mais je sais pas où il va. Mais regarde mon perso qui pète un câble. Ah, <rire> ah j'utilise la souris donc je peux faire ça. Je sais moi je peux faire le clavier. Oh, tu, sais, tu fais, tu fais barre espace pour faire. Non bon, non viens c'est là. Pour ramasser des items. Genre, si t'as plein d'items à côté, t'appuies sur le bar espace, ça ramasse tout, c'est trop pratique. Non, mais oui, ça par contre, tu vois, genre les raccourcis clavées, je les utilise, mais sinon je que la souris. Ah, allez, let's go. Voilà. Ça ramène bien au même endroit. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, je capture cette sale bête. Moi, je vais. Moi, je vais. Euh... Ok. Oh la que le sniper. Ah, elle m'attaque même pas. Bon, ça se fait. Normalement, elle m'attaque là. Putain. Il y en a une troisième, d'habitude. Ah merde. Ok. Euh, moi je vais les, moi je vais les bait et toi tu vas, vas Toi tu vas péter la ruche. Là, il Y en a que deux. C'est quoi cette ruche, c'est quoi cette ruche, ruche d'amateur là <rire> Vas-y prends tout, prends tout, prends tout. Ramasse tout. Hop là, nickel. Vas-y maintenant, il me manque une guêpe. et c'est déjà bon. Après, il faudrait que je capture des papillons aussi. Bon, il y a plein de bébres là. Ah, c'est bon, elle est là, la guêpe. Hop là, nickel. C'est bon. Je entre la, la guêpe et les abeilles Entre la guêpe et quoi Entre oh, la guêpe et les abeilles. Putain, je commence à te fatiguer, moi. Euh, ouais, enfin, les guêpes, c'est les rouges, et les abeilles, c'est les jaunes, on va dire. Ok, ça change quelque chose, concrètement Bah ouais. Enfin, genre, les, les jaunes, elles sont gentilles, les rouges, elles sont vénères, quoi. Donc les papillons en gros quand je les capture, euh, regardez, je peux les planter par terre et ça va planter une fleur. Vous allez me dire, ça sert absolument à rien. Mais en fait... Et vous euh... avez totalement raison. <rire> non parce que quand on fabrique la ruche, euh, il faut planter des... des fleurs à côté pour qu'elles puisse butiner et qu'elles puissent fabriquer des... du miel en fait. Les abeilles. C'est pour ça que je prends des papillons. Par contre le filet euh... il prend très vite cher, regardez. Là il est... il est déjà à 30 HP. À 30%. Donc bon. Mais c'est bon, on a nos quatre abeilles là, on a déjà on a déjà de quoi faire la ruche. Du coup, viens, on rentre. Il y, y a de la viande là, genre je sais pas d'où ça, mais attends, j'essaie d'acheter. J'ai encore capturé euh, trois pas petits pas de papillons. de je peux de sa sorte, mais... comme ça. Ça fait plaisir, écoute. Hop là, allez, encore j'sais deux papillons. Là, tu tombes sur un peu de viande. Ça <rire> fait toujours plaisir. C'est ça. Ah putain, il y a un papillon qui s'était caché. C'est un gamin. Hop. Je jump. Allez, plus qu'un papillon, et c'est bon. La ouais, santé mentale, j'ai pas pris tant que ça, hein, ça va. Moi, Moi ça va, connu. aussi. Fais gaffe. Hein. Euh, tu viens à la base pour faire la, la ruche Ouais. Bon, là, tu vois, là, c'est une bonne journée rentabilisée. On a fait une petite ruche. Oh, c'était cool. D'habitude, je galère beaucoup plus, mais là, il y avait plein d'abeilles. Bah, vu qu'on la tournait à deux comme ça, c'était cool. Ouais. Euh, alors. Mmh. La ferme, elle commence à pousser. Oh, je ramasse des fleurs, écoute. Peut-être me faire un petit chapeau. Euh, essaye plutôt de faire de la merde avec les cochons. Là, je fabrique une deuxième ferme. Euh, tu me files le miel que t'as ramassé, s'il te plaît Ouais, j'arrive, j'en ai trois. Tu sais quoi, on va commencer à récolter la glace euh, maintenant, parce qu'après, elle risque de fondre. Mais fais fait un thermomètre, mec. Ouais, ouais, t'as raison, on va faire un thermomètre. Mais je pense que c'est indispensable, en vrai. Bah vas-y, regarde, c'est dans... c'est dans... c'est dans science. Non, c'est pas ce miel-là, c'est l'autre. Viens voir. C'est ça que j'ai. Merci, ouais, c'est bon, c'est ça. Du coup, science, alors thermomètre, thermal majeur. Oh, bah, c'est tranquille à faire. Ouais, ouais, ouais. Du moment qu'on a beaucoup d'or, en fait, il y'a plein de trucs qu'on peut faire. Et du coup, des planches. Alors, hop. Non. Ah, merde. Mec, tu peux me filer des planches ou pas Ah, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Du coup, notre petite truche on va la mettre là. Ça vous, mec. Je me suis des frigo euh, euh, tu mets ça un peu à l'écart que ça prenne pas trop de place ça sert à pas à grand chose On va le mettre par là derrière toi Ouais c'est ça Voilà Euh donc surtout tu récoltes pas la, la ruche avant qu'elle est complètement stackée Parce que sinon euh, je, elles vont t'agresser les je... abeilles Et puis quand tu peux placer des fleurs euh... Je te dis, c'est <rire> quand tu c'est quand tu captures les papillons Moi j'ai placé des fleurs sur de la pierre y'a pas trop les mains. Ah oui bah oui tout à fait normal Attends, je... Alors. Du coup là le thermomètre c'est plutôt froid non Euh ouais. Mais les nuits ont l'air de s'allonger un peu. Donc on va voir. Hop là. Vas-y bah, on va, va, atten on va la attendre On je, hein. je crois que c'est plus l'hiver. Ouais. J'ai peut-être commencé à faire des pierres. Je pense que j'ai vraiment pas de pierres moi. Je sais pas si t'en as. Euh. Non, ouais j'ai si 26 de pierres. C'est le truc. Ah ouais ça devrait aller, passe les 26, enfin, je vais voir si je peux faire des plaques, c'est oui. bon, euh, c'est dans Ressources, c'est des Stone. Ouais vas-y, en fais... enfin, tu fais deux Thermal Stone et tu les mets dans les coffres quoi. C'est où Thermal Stone après Ça doit être dans Survival. Oh merde c'est la nuit, ah c'est la pleine lune, vas-y viens. Non oh, maintenant Ouais, je, je enfin, ça... non t'as pas besoin de venir en fait. Ça sert rien. Je, je vais tu, voir, je vais tu voir. Tu peux venir se vas-y. Donc voilà, hein, la pleine lune. Euh, pas besoin, de s'éclairer. Pas oui. besoin de lumière. Ça, ça met bien. Les avantages, le garou. C'est plutôt embêtant. C'est lui le copain, du coup Ouais, c'est lui le poteau. Voilà, c'est quoi ce truc Merde, non. Attends. C'est quoi ça Bah, c'est lui, lui, le poteau. Et là, regardez, il me suit, Il est gentil. Et là, quand je me colle à lui, ma santé mentale elle remonte. Ah, j'avoue, mec, c'est génial! Qu'il fasse nuit ou n'importe quoi. Du coup, ça va être super pratique. Et puis de temps en temps. Tu la map ou je peux en faire C'est quoi, faut lui donner une fleur? Ouais, mais je l'ai la fleur, je peux te la filer et dans ce cas-là, il tue toi Ok, c'est lui qui a la fleur qui suit. Ouais. Ça va, moi je cherche des champignons bleus, écoute, j'en profite. Ouais, vas-y. C'est la période. Et du coup, euh. Ouais, il crache du savon aussi mais je sais plus trop quoi, quoi ça sert, voir sur internet. Ah, y'a un haut Ah fais gaffe, c'est des cochons, on hein, les tue pas. Ouais, je sais, je sais. Par contre, à partir de maintenant, cette chose va faire des bruits insupportables H24. Et j'espère que vous allez le supporter. Parce que moi, ça fait longtemps que je supporte plus. Ils ont pris une bonne chose pendant combien de temps Je sais pas, mais là, il fait plus nuit, t'inquiète. Ah ça va, sur le normal, débarque Je sais t'as si vu la transformation. C'est drôle. Non, hein, je crois que j'ai jamais vu. <rire> C'est pas mal. Euh, là, il me faut vraiment des toiles d'araignée. Il faut aller en chercher. Ouais. Ah, je vais... ah merde, j'ai pas pris de nourriture. J'espère qu'il y a des petites meatballs en réserve là. Ah, tiens, il y a, la... il y a une citrouille qui a poussé. C'est cool ça. Moi, je vais essayer de faire de la bouffe, écoute, parce qu'il ne a pas grand chose là. Est-ce qu'il ouais. y a une meatballs pour moi Parce que là, je dois partir t'en fais une, t'attends 2 secondes et c'est bon. Ok. Hop. De la bonne viande de monstre, t'aimes ça Attends, je regarde juste rapidement, logiquement on peut faire une recette spéciale avec les citrouilles, je crois. Après, on va prendre ta bouffe avant de mourir de faim. Ouais, ça pue de la merde en fait, la, la recette avec la citrouille. Mais je crois qu'on peut faire un chapeau avec la citrouille qui éclaire ou un truc comme ça. Je vais regarder vite fait. C'est fait prendre pour que je puisse en faire une. Ouais. Donc oh, ouais, mange... C'est supportable le bruit de cette merde. Ouais. Non je bouge pas le plus souvent que c'est que je suis sur internet en train de regarder un truc, hein. Oh t'inquiète. Euh... Survival, du coup. Bon bah ben, je regarderai plus tard. Je peux faire un parasol mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Un compas. Non ça Utilité. sert à rien. Une éolienne. Utilité négative. Une éolienne, mec. Ah oui, c'est le petit truc... Euh... Le petit truc rose. Ah, oh, je l'ai fait tout à l'heure, c'est énorme. Mais il faudra le faire pendant l'été. C'est absolument génial. C'est les petits trucs qui tournent avec le vent. Genre quand tu cours, ils tournent. Et ça t'empêche de crever de chaud, c'est génial. Alors. Mes petites araignées. Sun, que je Ouais, je fais bien. Je le mets dans le dernier coffre, c'est utilitaire. Et après tu sais que les thermalstones elles peuvent même servir pour l'été, hein, logiquement. Absorber la fraîcheur du feu Ouais, c'est oh, ça. Je... Genre, elles te rafraîchissent après. Sur les ça demande quoi le Thermal Une pioche, il va me manquer un peu de pierre. On va aller en faire. C'est nice, j'ai une toile d'araignée, il m'en manque encore 3. Un spider gland. Enfin, j'en aurais jamais assez, quoi. Après, au pire, je peux péter le spawner. Ah, c'est bon, j'en ai une. Après, je peux péter le spawner des araignées pour avoir. Euh... Oh merde. Ah, elle est vénère, elle est vénère. Allez, dans le piège. Nice. Nice, nice, nice. Oh, nickel, une toile d'araignée en plus. Il m'en manque plus qu'une. J'ai jamais eu autant de chance avec des araignées, quoi. Ah, il y en a plus. Bon, on reviendra plus tard. Tant qu'on mec, santé mentale, je suis à 200. J'ai vu ça. Franchement, on est bien dans cette game. Hein. Ça va. Ce qui nous a mis super bien, c'est de trouver euh, très vite les engrenages et juste à côté de la base. Et l'or aussi au début de la partie. Et l'or, ouais, ça, ça nous a mis tellement bien. Quand j'ai vu le filon d'or au début de la partie, je fais Ah Je crois que je suis resté là. Mais tu sais que je vais explorer au nord parce que je pense qu'il y a peut-être des buffalo au nord. On n'a pas trouvé de buffalo, c'est vrai. Il y a peut-être des chances. Tu qu sais qu'on a encore de l'or juste en-dessous de la base qu'on a pas avancé. Ah ouais Tellement ça les couilles. J'ai peut-être fait une pioche en or, c'est rentable ou quoi Euh, je pense pas perso. J'ai jamais fait mais j'ai pas trop l'impression. Si c'est pour éviter deux secondes de taper, euh, je pense pas. Mais peut-être qu'une arme en or, ça peut être pratique. Parce qu'en fait les buffalo c'est donc des gros buffles qui habitent dans la, dans la savane comme ça et qui produisent de la merde mais genre tout le temps. Ah la salope Allez, tombe dans le piège. Saloperie. Merde, pourquoi elle va pas dans le piège Et Il bug mon piège. Ah, salope. Hop là. Hop là, nickel. On a deux cool. Mec, j'ai les 4 toiles d'araignée. Ah, c'est nickel. J'ai Jamais autant de chance. Bon, bah, du coup, je rentre. Moi, j'ai fait 2000 balles. T'as continué euh, à mettre des pièges un peu sur les lapins Ah, non, c'est un bouton. On a de la viande de monstre. Du coup, on peut tenir encore. Mais après, je vais y aller. Là, j'en ai 4 des viandes de monstre. C'est cool, tu vois, en fait, la veine peut tenir avec ça. Ouais. Et je connais ton talent en meatballs, du coup, je te laisse t'en charger. <rire> bah, J'en ai encore fait une. T'es le, le custo en chef des meatballs. Exactement. C'est me dans la vie, ouais. j'ai meatballs. Ouais. C'est quoi ce bruit insupportable hein En fait, je crois que je vais faire un script qui fait automatiquement des meatballs quand je m'approche. <rire> tu vois, ça m'empêche de cliquer à chaque fois. Meatballs ou couilles de viande, comme on les appelle dans, dans le milieu. Clairement. Les couilles de viande. Vas-y, j'arrive. Regardez comme il est mignon, mon petit mon petit glomer là. On a encore de quoi faire un cœur au cas où il y a quelqu'un qui crève. Non, ce qui nous manque vraiment là, c'est les pots de cochon. Hein. Ouais. Là, vraiment qu'on se fasse un casque. Après, moi, j'ai si, le truc avec le lapin, je peux t'en faire un limite... c est, c est, euh... Ouais, pas mais assez... non, c'est pas un casque, ça s'attente ça pas. C'est pas pour c'est pas l'hiver. Ouais, voilà, mais c'est pas la même utilité. Genre, une nous faut d'un truc pour tanker là, c'est pas mal. Tiens, j'ai fait quelques meatballs, tu veux euh, Je te mets euh, ce que j'ai ramené dans, le... dans les trucs, là. Ouais, je veux bien une meatballs, là. Ah. Attends, les trucs à papillons, faut mettre quoi, déjà Faut mettre un légume. Est-ce qu'on a un légume Est-ce que t'as pris une partie cette merde Jamais Ah non, jamais. Oui C'est OP Ouais, ouais. Bah, parce qu'en gros ça veut dire full santé mentale n'importe quoi. en fait. Non parce que c'est... Genre là tu vois Là tu vois je suis près de lui mais ma santé mentale elle baisse quand même. Faut vraiment que je sois comme ça collé pour que ça remonte. et Genre ça remonte pas énormément. Alors hop là Le petit piège à oiseau qui fait plaisir. Ah mec je sais ce qui va nous manquer c'est des papyrus. Merde un truc oh, Mec ce qui va nous manquer c'est des papyrus. T'as trouvé un marécage ou pas oui, en effet, la, la incendie ne remonte pas pendant la nuit. Euh, t'es sûr C'est une inscrite, ah non. Si, si, si, moi ouais, elle monte là. Ah ouais Ouais, euh, ouais. là ah, elle monte. vraiment pas assez proche quoi. Mais... Il faut vraiment être collé quoi. Ah ouais, là elle monte, hein, en effet. Donc c'est vraiment OP en fait. Bah c'est bien OP. Par contre mec, ce qu'il nous faut maintenant c'est euh... absolument du papyrus pour faire une cage à oiseaux. À oiseaux Une cage à oiseaux. Alors est-ce que t'as trouvé un marécage ou pas du tout Pas du tout. Merde. Watch Attends. Pick. Regarde-moi, moi, moi j'aime bien souffrir, regarde, t'es prêt Qu'est-ce qu <rire> J'ai fait, ah, un... ah, fait un cœur Du coup on en a deux des cœurs. J'en <rire> mets un dans chaque coffre au hein, cas où. Ah. Si jamais s'il y a un casque qui prend feu ou qui se fait foudroyer. Mm. Bon Alors demain on fait quoi Je sais pas du tout. Bah faudra explorer pour trouver des papyrus, hein, en fait. Ouais, moi je pense que je j'ai du bois, je me prends de la tête. Attends où est-ce que je peux explorer Parce que là sur la map je vois plus grand chose comme endroit où on peut aller. Ah si en bas à droite. Ouais, je vais aller, euh, je vais aller à l'est. Au pire j'ai cherché du non, lapin, non, ai ça. Genre, ça de lapin. Mais attends, là on est jour 12, c'est jour 21, franchement on est large. Ah s'il faudrait buter le coalit après. Ah oui je me souviens du pour... ouais. rond. Allez, moi je vais explorer. Ouais, donc le co -éléphant... Ah ben bah voilà. Mais mec, à la limite on pourrait le faire maintenant, le co-éléphant. Hein. Pourquoi pas Quoi qu'on n'a pas les casques. Ouais, non, laisse tomber. Ça passe pas, je pense. Bah j'aimerais mieux avoir les casques. Hein. Genre, il est encore plus fort que les, les chevaliers, je crois. Tu que tu peux te battre avec un... C'est quoi le mot en français Avec une cuisse de jambon Ouais bah oui. C'est énorme. J'ai jamais réussi à en avoir une. En plus si je trouve un marécage je pourrais nous fabriquer des armes qui sont plus fortes. Ça se bien toi. Ouais avec des petites tentacules et tout. Et les marécages c'est tellement une, une pluie de... C'est une, une mine de ressources. Genre si tu trouves un spawner d'araignée à côté d'un d'une tentacule genre ça, ça te stack mais mais du loot mais à l'infini. C'est complètement cheaté. Ouais, c'est tellement dangereux d'y aller. Ouais. Les genre, tu viens une fois par jour, tu chopes 10 toiles d'araignée, 10 viandes d'araignée, 10 armes, c'est abusé. Après, faut avoir de la chance. Mm -hmm. ah, J'espère que je vais en trouver un. Hein. D'habitude, c'est pas si rare que ça en plus, hein. Ça m'étonne qu'on ait pas encore trouvé de ouais, marécage. Non. Moi, j'en ai 32, mais j'ai les miennes quoi. Bah, c'est pas dans les coffres. Il doit, ah, chuleux, il doit plus, plus en avoir. Il doit ah, plus en avoir. On va faire trop de pièges. Non, c'est pas grave. On va réussir à cuire du lapin avec ça. Allez, dites-moi que je vais tomber sur un marécage. Oh mec Nouveaux engrenages. <rire> il y a un frigo de plus, hein Putain. Un nouveau chevalier. Nice. Franchement, elle est pas dégueu la map. Hein. Il nous manque pas tant de trucs que ça. Après, j'aimerais bien trouver genre une plantation de cochons, tu vois. Genre où il y a plein de baies, etc. Ouais. Ça nous mettrait trop bien. Ah oui, il faudrait commencer à, à déterrer des buissons à baies et à les replanter dans la base. Tu peux te charger de ça, euh, genre pendant ah, que ouais, tu te là balades Je suis pas, à côté, là, je suis pas à côté, mais demain je le ferai. Genre, à chaque fois que tu le balades, tu vois, si jamais tu vois un, un buisson, bah tu le déterres, quoi. Ok. Oh, je suis oh de mec, là, c'est le paradis des lapins. Moi, je suis un amas, hein, là où je suis. Si t'arrives à choper pas mal, euh, on est bien niveau bouffe à un hein, bon moment. Non, mais là, il faut pas que j'essaie de les choper, là faut vraiment que j'explore. Oh, buffalo. Buffalo. C'est vrai Ouais. Nice. Ça, c'est cool, ça. Là, il y en a 3 mais je pense qu'il y en a plein euh, autour. Ouais, je suis tombé sur toute une colonie de buffalo. Euh, dis-moi, j'ai le temps de voir celui-là. Magnifique, regardez-moi ça. Donc, ils sont pacifiques, hein. Sauf pendant le, leur période de chaleur. Donc, faut faire super gaffe à ça. Là, j'ai eu de la chance parce que s'ils étaient dans leur période de chaleur, ils m'auraient tous agressé. Oh, marécage en dessous. Oh, mais mec Oh, c'est quoi cette partie de fou Mec, mais c'est magnifique. Juste en dessous des buffalo, t'as un marécage. Mmh, faut bien que tu retiennes l'endroit. Ah oh bah, elle est sur ma mini-map. Hein. Ouais. Alors, pas. en gros, le bio marécage. Donc, c'est le truc violet là. Et euh, donc, les, les petites bosses qui apparaissent là, c'est des tentacules. Donc c'est vraiment violent comme truc. Vous passez à côté, elle sort du sol en fait. Alors, pourquoi elle sort pas là Ah voilà. Il y a du casse sur la gueule. Oh, merde, il y a des moustiques en plus. Il y a des moustiques de merde là. Ah, Il voilà, y a des, y a des, des cochons euh, Genre des cochons mais euh, Des cochons monstres en fait Voilà et voilà voilà Pourquoi c'est une mine de ressources en fait Parce que les tentacules elles passent leur temps à fight Avec les, les habitants du marécage Et du coup vous avez des ressources partout partout, partout Parce qu'ils arrêtent pas de s'entretuer Et ça c'est vraiment cheaté, ça ouais, ça c'est énorme Après <rire> vous avez les Là je suis en train de déterrer euh, comme vous voyez les petits euh, Les petits buissons à pique là, Parce qu'en en fait genre ça... Ça sert à rien comme truc. Non ah ben mais ça va être l'hiver je pense. Ouais. Et j'ai en fait les petits trucs que je déterre c'est pour euh, mettre dans le feu. C'est pour alimenter le feu parce que c'est super puissant et ça sert à rien d'autre. Donc euh, voilà. J'utilise toujours ça pour le feu. Euh, est-ce qu'il y a moyen de tuer un moustique Vas-y je vais buter un moustique. Du coup t'as de l'araignée ou pas Avec ça on pourra faire des pièges à oiseaux. Des quoi T'as des toiles dernier Euh non je les ai. ai... Enfin oui. Oui oui j'ai fabriqué le piège à oiseaux. Ah nickel. Ah putain, elle me vénère là, la... le moustique, j'arrive pas à l'avoir. Par contre, du coup, j'ai le papier rouge, j'ai tout ce qu'il fallait. Ok. Je vais juste me faire une torche au cas où. Je putain là Et du coup, vu que c'est l'hiver qui est avant, j'ai fait faire... Donc, on va thermal stone, c'est Il y a des bruits vraiment chelous. Et vous voyez que dans un marécage, faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a des monstres de partout. Et si vous, vous arrêtez sur un mauvais endroit. Parce que les tentacules, elles se voient pas vraiment en fait, si on fait pas gaffe. Du coup, si vous arrêtez au mauvais endroit. Eh ben... Oh mec Oh, il y a, y a pile ce que je te disais. Il y a un spawner d'araignée et juste à côté il y a des tentacules. Du coup, ils sont en train de s'entretuer. Oh mec, il y a des ressources partout. Ah oh, c'est insane. Oh, je vais tout ramasser. Tu sais, je fais le gros chien, je passe derrière, je ramasse tout. C'est comme avec les cochons, tu sais. Oh, mais mec, c'est magnifique. Après, faut que je fasse gaffe à ce qu'elle ne me pète pas la gueule, la tentacule, mais. Parce que là, je pense qu'elle en a bien envie. Non, non, non, ah, à la, mec, c'est... Oh, mec Oh là là, le loot, mais il y a du loot, mais de partout. Free game, envie de dire. En plus, personne m'agresse. Oh, oh j'ai dodge. J'ai slalomé entre les tentacules, mec. Ah, là, il y en a un qui me chase. Hop là. Ah, il y a la nuit qui tombe, par contre. Aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, merde, c'est lui Ah, j'ai pris deux petits coups de tentacule, ah. là. Oh, mec, je suis Fais-toi une torche. Ça, genre, en fait, je mettre du... <rire> oh, <t 'es> <rire> oh mec ça m'a trop fait rire Genre t'as encore un spawner d'araignée avec une tentacule à côté tu vois Et genre t'as l'araignée elle arrive euh, en bas de la tentacule tu vois là où il y a tout le loot Et au lieu de se fight avec la tentacule Genre elle mange une viande de... Elle mange une viande d'araignée qui était par terre <rire> Et elle se fait one shot <rire> Oh mec c'est tellement bon Oh non elle est en train de tout manger Ah oh merde ah j'ai le seum, genre les araignées elles avaient réussi à tuer la tentacule, du coup il y avait une arme par terre, mais l'araignée elle l'a bouffée. Non, merde. Ah merde, je suis pas les Mec mais, aïe aïe aïe, ah elles me mettent cher. Non franchement là je dégage, vas-y je, je dégage. Là je vais mourir là. Non là je me barre, c'est trop risqué. Ah j'aurais pas réussi à choper d'armes, dommage. Ah euh mec, tu, tu, tu sais tout ce que j'ai ramassé, j'ai 4 toiles dernier, 4 spider glands, euh, des viandes de mon j'en ai 5, j'ai un poisson, j'ai de la merde. Ah si si, j'en ai chopé une d'armes, putain j'ai même pas vu. J'en ai une. Tu sais c'est des, des tentacules, des bouts de tentacules avec des pics. Là ah, je vois. C'est si un fin, écoute, je fais pas mal de bouffe. Mais genre, euh, en fait c'est une lance mais en plus puissant. Mm. Oh là là mec, putain, là tu vois je suis content d'avoir été exploré. Là, par rapport à la dernière fois, c'était vraiment rentable. Ouais, c'est bien quand c'est comme ça. Là, franchement, on va se mettre bien pour l'hiver. Je t'ai même fait un petit cadeau d'anniversaire. Oh, oh. Un petit cache-oreille en lapin. Oh, magnifique. Ah, mec, ça va être la fin de l'épisode, déjà. Ah ouais Ça déjà. passe vite, hein. Quand tu joues, ouais. Ça passe vite, quand on joue à cette merde. Euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais hein. en fait... Bon, bah, je vais rentrer à la maison, hein. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu une fois de plus. J'espère que, ouais, que vous appréciez de plus en plus le jeu parce que là vous commencez à, à comprendre un petit peu, etc. Et je voulais vous dire si, si, un, si un abonné d'ailleurs qui a le jeu ou quel jeu qui, ouais, qui veut acheter le jeu, bah, bah, venez avec nous. Hein. Genre oui, le le serveur est ouvert, euh, venez carrément avec nous. Hein. Vous venez tourner la vidéo avec nous, vous venez faire la survie avec nous et, euh, et c'est carrément open. Pas de soucis, les gars. Donc vous pouvez venir, vous nous dites dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour l'épisode suivant. C'était Iron et mes Wampi. Allez, ciao tout le monde. Ciao les gens.